Tu as pensé à avoir une école pour futurs gamers En toute honnêteté, je pense que les écoles de, de gaming, de gamers, je pense que c'est des trucs qui sont créés par des fils de p***** qui veulent prendre de l'argent à des gens hein, crédules, naïfs. Moi qui, qui connais la réalité du gaming et tout, jamais je ferais ça gros. Oh non Dopaïne transforme-les. Ah, en. Le mec s'appelle Sexy Spartan. Tu mesures combien, Chaud 24 cm. Au Je les ridiculise pour le moment Vous savez que là j'ai cherché à comment monter rapidement sur cette putain de maison bon mais c'est une affaire qui roule pour le moment chat Je, je, je suis à 6 kills J'ai été mis en difficulté par personne pour le moment Comme on dit en irlandais Todo es non GG man, GG man, wall play. play. On va aller à ce shop maintenant, on va aller acheter un autre petit drone. C'est pas un peu facile pour toi là Bah si. Je sais pas si c'est le fait d'avoir joué que contre des tueurs hier euh, pendant le tournoi, de pas avoir joué hier Ouais, je sais pas, ce mec il m'avait headshot il y a deux secondes. C'est vachement dur à juger quelqu'un qui vient de headshot il y a deux secondes, tu vois. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. oui. Et plus je carotte Oui, attendez avant d'ouvrir le canapé, il faudra bien vérifier que ce soit la bonne couleur. le skip sur lui. Il a tanké deux fois plus de balles que les autres. Hola señorita. Hola. Hola las putas. Hola. Hola, hay otro. Oh la putain Pourquoi tu joues pas avec trois armes ben Déjà je joue qu'avec une là donc euh... C'est quoi l'intérêt de jouer avec trois? C'est moi ou il y a un mec là Salut mon... Ça les gars, je, je joue dans un calme qui est olympien, toujours avec cette même arme à la con, et la game elle est en train de très bien se passer. J'ai des timings aussi, les gars. J'hésite à prendre ma classe que j'ai essayé avec vous. Je me tâte un peu. Allez, go. J'aime trop ce méta, couteau juste avec une petite PM ou quoi Oudah, d'un je suis goût, Hello Shaki. Hello? Another. Hello. Oh you my friend? Yeah yeah. You good? All is good my friend? Yeah. Oh, I'm happy Don't for you here. my friend. J'ai déchiré les gars. Salut! Elle a a est Hola. Hola. Hola. hola, hola, hola puta Je lui ai dit bien joué dans sa langue, je pense qu'il avait bien aimé. Ça lui a fait plaisir, je l'ai ressenti. On est à 18 kills, il y a moyen de faire une pute 20 si je gère un peu de chat. Là, je vais devoir me servir de mes grenades tel un lanceur de pétanque, les gars. Je dois me servir de mes grenades correctement. Le gaz va avoir une nouvelle zone de sécurité. Ok Bon on est à 20 kills les gars Ah une balle de sniper dans... Attends, on oh ben va mettre ça là. 3 secondes 2, go pour mid va Il reste 3 personnes. Je fais une rotation dans le gaz, dans la flotte, ce qu'on appelle aussi une rota parfaite. J'ai actuellement 23 kills et ça va peut-être finir sur une 24. How are you? I am under the water. 24 kill solo chat propre chat propre une belle partie dans le calme j'ai ai bien aimé chat du coup là juste pour euh, je profite que vous soyez un peu nombreux j'en ai pour 10 jours apparemment de rétablissement avec ce truc de merde mais en soi des fois t'es on dit c'est 10 jours mais, mais en termes de physique ressenti ça sent beaucoup mieux au bout de, de quelques jours genre des fois c'est giga du coup mais je pense que je reprendrai le ce bâton dès que ce sera finito genre dès que je me sentirai bien là je me sens euh, low batterie tu vois tu sais c'est ma classe les gars. je vous montre les, les patterns que j'ai foutu en plus j'ai foutu ça en pattern en plus et j'ai foutu ça. Et je suis grave content en vrai.